Angle et R d'un parlogramme. Quel est le problème On considère un parlogramme ABCD et H est le projeté orthogonal de A sur la droite CD. Autrement dit, AH est perpendiculaire à CD. Alors, on se donne AB égale 8, AD égale 4 et AH égale 2. Calculez la valeur de l'angle ADH. Combien ça vaut celui-ci Comment trouver cet angle Constatez que dans ce triangle rectangle, on connaît le côté opposé à cet angle et l'hypoténuse. Côté opposé et hypoténuse, ça nous fait penser à la fonction sinus. Du coup, on a trouvé que l'angle ADH est égal arc sin de 2 sur 4. Et si vous tapez gentiment la calculette, on trouve 30 degrés. Voilà pour la première question. La deuxième question, en déduire la valeur de l'angle ADC. Bien sûr, l'angle ADC, c'est égal le même que ADH, le même 30 ⁇ degrés. Et calculer l'air du palogramme ABCD. L'air de ABCD, base fois hauteur. La base c'est 8, la hauteur c'est 2, égale 16. Unité d'air.